Première prise Le bien-être des animaux d'élevage est une notion d'actualité. Vous en avez tous entendu parler, que ce soit à travers les propositions de loi ou les différentes initiatives des industriels ou des éleveurs. Aussi, ce MOOC, il est fait pour vous. Que vous soyez éleveur pour améliorer le bien-être concrètement dans vos élevages, que vous soyez consommateur pour savoir quels sont les points importants relatifs au bien-être animal, que vous soyez vétérinaire, technicien ou étudiant, et confronté plus tard à ces différentes notions. On va aborder différentes notions, des notions historiques et philosophiques, on va aborder les attentes de la société, on va aborder les connaissances autour de la conscience animale et des capacités cognitives des animaux qui sont la base de leur bien-être. On va aussi s'interroger sur ce qui fait le bien-être animal. Est-ce que le bien-être, c'est le même pour tous les animaux Est-ce que les animaux en plein air sont forcément mieux que les animaux en bâtiment Comment on pourra améliorer concrètement le bien-être des animaux dans les élevages Ces différentes notions, elles seront traitées à travers trois modules principaux. Un premier module, comprendre. où On abordera des notions théoriques sur l'histoire, les attentes de la société, etc. Un deuxième module, évaluer qui vous donnera des éléments concrets pour évaluer le bien-être dans vos élevages. Quels sont les indicateurs à utiliser Comment on les agrège pour avoir un score global de bien-être animal Et un troisième module, améliorer, qui est l'objectif final de la prise en compte du bien-être animal. Et dans ce module, on abordera des points pour améliorer globalement le bien-être des animaux, quelles sont les pistes d'évolution. Et enfin, à côté de ces trois modules, il y a aussi un certain nombre de ressources complémentaires avec des parties spécifiques, aux bovins, aux porcins, les carnivores domestiques, les poissons ou à la volaille par exemple. Surtout, n'hésitez pas à suivre le MOOC, le bien-être des animaux d'élevage. Bon MOOC